Eh hey, donc voilà on est dans le projet épisode de... Je sais pas ce qui se passe avec toi Ok alors c'est quoi Tu veux Tu peux pas te rapprocher du téléphone comme ça temps De quoi Ouais t'es un peu loin là non alors, Du téléphone Mais c'est de quoi Bah non de... je peux pas mettre le micro ici C'est dans les autres vidéos que je peux le mettre Parce que c'est double application et mon téléphone ne veut pas qu'on enregistre avec le micro allumé Ça va ouais. Attends, Merde Attends, il me dit pas que j'ai changé On va faire une musique à zéro on les a tous donc là, faut faire. Obtient oh, la chaos et Monde. Ah, faut aller chercher les mondes. Moi, je me balade. Hein. Je me souviens plus. C'était un moment. Hein, j'ai évité de chanter la musique. C'est ma musique préférée du jeu. Salut, j'ai changé la musique. tu vois cette musique C'est la musique du du trailer. C'est une musique de Sony Frontier. C'est une musique du minute principal. celle là je l'ai mis sur YouTube. Oh, on y va les morones, les parce qu'en fait il y a des murs partout dans le plus On va comme ça. Ah merde, oh, non, mais... <rire> en plus ça enlève la musique quand tu vas vers les euh, la musique du boss. Hein. Ouais. Et je préfère l'autre. Merde, je suis retombé. Là, il n'y a que cette musique-là qu'on peut mettre sur Sonic Frontier. Après, c'est des musiques euh, des autres jeux. Ah ouais, je me rappelle là Un oasis Faut monter chez Padou pour aller chercher Mais je sais plus au faut... fond Je regarde s'il n'y a pas une note de musique Ouais alors, euh, si on a des oeufs de Pâques C'est les cocos qu'on les a transformés Parce que c'est bientôt Pâques alors du coup ils ont fait ça Pour les Cacos. Oh c'est marrant il n'y a pas que Sonic qui peut changer de tenue. Il y a aussi des cacos. Mmh. Mmh. Quand il, il saute, ouais, quand euh, je sais pas ce que je fais là. Mmh. Oh. Il de monter comme ça. Ah voilà. <rire> Avec la musique en arrière-plan, ah, bah. on oh, va trop bien dans bah. oh, yes <rire> Je suis pas sûr que c'était comme ça que je devais monter. Mais... C'est la dernière e là, ouais... Ah déjà C'est déjà la dernière e Bah, on a eu pas mal à mal Y'a 9 qui dansent derrière Donc, ça, euh, Avec cette clé Ah oui je passe bah, même pas, en mais fait. ouais, ça, je connais pas ce tombeau. Ah il faut pas à Knuckles Mais il est où Il est là-bas en français c'est... En anglais c'est non-course Non-course Ah ouais. c'est comme ça en anglais, non-course non non. une prononciation. me part d'une nouvelle frontière Mais moi, qui ça fait référence Bah, je sais c'est qui, qui chante ça, mais. Euh... Oh, putain. Ah, bah là. il C'est une musique de. C'est quoi Ouais, je Ah, c'est une musique de Sonic Colors. Sur Wii. Tiens, oui on a des musiques de jeunes. Je crois que enfin, celle-là a des paroles, je sais pas si. Hein Ouais, il y a des paroles. Merde. Je suis trompé de bouton. Et derrière, les deux touches là, ils marchent plus. Mmh. Super. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué On a débloqué ça ou ça Le Coup de pied de la mort ou les boules Coup de pied de la mort. Non, ah, comment ça marche oh, Ça C'est simple. Il faut juste euh, faire un boost et. Euh, et appuyer sur A. C'est simple à faire. Mmh. On va revoir la, la, la musique. C'est intéressant avec mes oeufs. Alors, Sonic Père Noël et les oeufs de Pâques. C'est tout mélangé. On Non mais ça, ils n'ont l'ont pas fait encore. Oh, ah, euh, euh, l'année prochaine, on aura sûrement une tenue pour Halloween. Et l'année prochaine. Quand ce sera Halloween. On a une tenue, Ouais, ah, ce serait marrant si genre ils font des tenues pour les amis de Sonic. Aussi. Lui qui reste normalement, Bon, normalement, je suis pas censé avoir des tenues, mais bon, pour que ce soit rigolo. Bon, des... Oui, il y a des paroles sur cette musique-là. Ça, ça a toujours pas été corrigé, couru ça. Quoi le, le saut d'amour que j'ai à faire, là, ça a toujours pas été corrigé. Bon, faut que j'aille voir casque, mais je sais pas comment on y va. Parce qu'il y a des murs partout dans ce monde, c'est chiant. <coughs> il y a des vides... Oh, il y en a plein, là, de, de... Ah oui, ça fait comme si, genre, on une chasse aux oeufs. Ah, je chante quand mais oui, de... non. La musique elle va se relancer. Je sais pas s'il y a des droits d'auteur sur cette musique-là. Déjà Gwen Nilson et des droits d'auteur alors celle-là euh... <rire> Je ça, ouais. après c'est ça mais Amir euh, a pas de droits d'auteur non ça va ouais. mmh. mmh. J'essaie de faire le saut comme vous avez fait ouais, à la première fois Voilà bon, je m'en le rail à nu là Ah je peux pas comment on passe là-haut Bah en fait je peux passer ce mur là mais comment on y va C'est chiant J'ai failli m'ouvrir mourir encore ça. Non, ça je l'ai pris déjà ouais. mais je suis tombé je crois non, non. si je suis tombé mais ça, ça rien c'est juste pour ça bon on va partir par mais non mais là je suis bloqué en fait on va partir c'est ça ce que je veux faire mais contre le mur en fait peut-être sur ces barreaux là c'est possible mais... C'est un endroit spécifique. Non c'est celui-là où je suis. été. Allez Sonic fait un saut de la mort. Ça, ça, ça l'ouvre Que. Ah c'est un truc de musique Oh trop bien, on a des bloqués de musique. mon hill je le fais exprès. Ah, ça va, on peut les débloquer sans à avoir à la carte. Tout. Bon, euh. Tu la garder celle-là. De quoi Là quoi tu as perdu Tu l'as pas gardé De quoi euh, de musique. Bah, si. Non, c'est juste pour la télé musiques en hein. fait. Bon, euh. Comment on passe là Je suis bloqué en fait là juste con ou en plus. Fait. Ouais c'est pas le con. Ah attends Ah non j'ai pu voir un truc. J'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus beau qu'avant, mais c'est une impression je crois. Je crois que le jeu est beaucoup plus beau qu'avant, mais je crois que c'est une impression. Ça fait des années que je suis pas entendu, ça. Enfin ah, des années, faut pas bien. Voilà c'est ça que je veux que tu fasses Sonic. Mais contre les murs tu vois pour que tu voles. Mais t'as pas envie hein de le faire. Bon attends. Je... Sinon il y a un Bah attends, je vais sortir de là parce que sinon ça va pas arriver. NON Mais il y a des boosts Non ta mère. Il y a un amour streaming. Oh lolo, je, je peux pas la descendre faire. Ah voilà, comme ça. <rire> un peu plus haut comme ça. C'est contre quoi que j'ai fait Contre un caillou On va mettre toujours caillou. Bon. Putain, la musique elle dure pas longtemps. J'ai vu. Ah, j'ai pu voir un truc de musique. Donc c'est orange comme les anneaux, c'est trompeur Ouais! Qu'est-ce qu'il fout C'était mieux fait ou quoi le jeu? Ouais, à chaque fois il arrive à me viser de tout, près Non, on peut plus esquiver du coup, ça c'est chiant. Ça là, ah je sais pas. Ça veut dire que ça là, on est après. Ah mais il faudrait débloquer la vue, LR... Ouais, c'est que ça, c'est ça ce que je veux que tu fasses Sonic depuis tout à l'heure Attends, je vais le refaire Voilà, comme ça, bien Ici, hop. Je suis sûr qu'on peut sauter là-dessus Il y a des endroits c'est bien fait, hein, d'autres où c'est mal fait. Comme là Ah, voilà, j'ai trouvé un endroit. Le ah, le meilleur. Le Sonic Heroes. Que j'ai jamais fait parce que je peux le voir. C'est payant. Mais. ah oh, et ça, est sa merde C'est bon. Euh... On est voir la merde de Kaze <rire> Oh ta merde Lucas, hein. je vais pas venir te chercher, je sais pas d'où à chaque fois. Ouais je suis Ouais mais Mais comment on passe autrement Sans faire des trucs bizarres. Mais il y a sûrement un chemin mieux que celui-là. Mais il est où ce chemin Il est invisible bordel. Mmh. Je crois qu'une longue long coup de s'impose dans le montage vidéo parce que.. Bon bon bon bon. Tu... Tu... Non on est dans son nuit frontière, on est pas dans son rose. Non ça c'est juste pour un peu de souvenir. Ah si je prenais l'anneau rose assez haut <rire> et il est en bas en plus en forêt ah, ailleurs oh putain enfin. ah c'est une mission ça ah oh, merde putain, je suis monté pour rien parce qu'il en faut 20 oh, on en fiche ça va passer non. Ça va faire rien. Bah, il en faut 20 j'en ai 20 200... 222 240 en 42 il en faut Merde, ça mmh. Ah bah oui, mais là, chemin en fait. Voilà. Oui. Tu Oh, Sonic tu était chiant. Ah, j'ai la course à un Tu peux passer là, disons Tu peux pas passer là. Oh, tu rigoles. Tu passes, hein, normalement. Ouais. Allez, passe. <rire> normalement, tu passes, je suis désolé. Ah voilà. Voilà. Donc c'est où ça C'est un peu mon nez hein. Ah Un truc de musique à est... Airwings. Bah, il y a un truc de nœud que ça, je suis ma Et moi, ah. dit que sa prise en numérique était pas fun. Et toi Ah, c'est pas important. Oh oui. Un véritable cauchemar éveillé. Je me suis jamais senti aussi seul. Mais je me noyais en même temps dans plein de visions et d'émotions différentes. Ça ressemblait pas à ce que Tikal nous a montré si Est-ce que ces ruines ont une connexion avec l'éradication de tes ancêtres Je pense pas. Mais si t'as raison est que cette prison a fait remonter ses souvenirs. Quelle cruauté. Attends que je trouve la personne qui a conçu ça. Là, c'est la fille de Enfin, la fille. Je m'en mais non. Mais tu vois, il nous a parlé de Tikal. Une référence à Sonic Aventure Encore Ça me dire faire des références comme ça Ah bah voilà, c'est juste là Non là. est On écoute des bonnes musiques là en plus D'autres jeux D'accord j'ai baissé un peu non, pas Ah, du quoi Pas, pas Eh, hein hey, chasse aux yeux Non pour moi je m'en sors Ah <rire> Je pensais pas c'était si rapide Ah il est là je vois. Ouais, C'est ah, tu clair en plus on en a, on a là On récupère des musiques ça c'est cool Ça c'est la nouvelle mise à jour hein, Qui est sortie euh, hier yeah. C'est pas vrai mais T'en hein. là. Ok. Ah, oh, y'a un boss. Non, je sais pas ce que c'est que ça. Non, ah non, c'est celui c'est le requin, quoi. Ah ouais, c'est le requin. Du coup, ça a enlevé de la musique, du coup. Ah ça, il peut falloir changer les musiques là. Oh, ça accroche à la cul Tuer. Ouais ouais tu es Ah non je crois que je peux pas faire parce que les boutons ils marchent plus Je crois Non là écoutez Ah est lui qui est content yep. Ah non faut juste appuyer sur le bouton joystick ça va Ouais c'est juste ça J'ai eu peur de lui. faut rester combien de temps là dessus bah, faut rester accroché à lui. Oh, bon. non. Oh. Ah Non. Un truc de portail. Oh. Et le 100% de. de l'île, Ah, voilà, je peux le taper. Je l'ai fait quoi? Ah, il est mort! Enfin, il est mort. Ça, ça fait mal. Ouais, ça fait mal ça. Je fais des super attaques, hein. Une fois aucun. What Je sais pas c'est quoi Il est où Il fait la toupie blé blé Ok, c'est bon, stop Stop C'est bon Sonic, t'es pas la peine de tuer 10 fois. Bah il est mort là, non Aïe ah, C'est moi qui est mort. Toupie Ah je viens attraper au vol. Il reste très peu de vie. C'est marrant on fait un combat à la, à la... À la Sonic C'est pas un combat à la Sonic là, c'est ce pas possible. Euh... Sonic il s'amuse en tout cas. Il me tire dessus maintenant. Enfin il sait. Ah Ça va aller faire quoi Bon ouais, vas-y. J'abandonne, on va pas rester ici pendant 3 heures. Okay. Bah si, on va rester ici pendant 3. 2 heures. Ce n'est qu'il vole. <rire> bah, il... bah C'est normal. En bon, fait, j'aime le améliorer, mais... Euh... Ouais, il est fou. <rire> il en plus, on voit tout quoi. Là, ah, il faut faire quoi, là Prendre une ah, ah, faut les éviter, en fait. Ah, tu les vides en faute. De... Allez! Vous avez rien vu aucun bug! C'est bon, il est mort! Je pense! Oh putain, il aurait réussi à un coup! Voilà, <coughs> oh, on a tué un requin! Un requin des Avec tout ça, moi j'ai perdu un ah, peu! Bon, je vais pas tout faire, pour... On a une musique de plage dans un désert. C'est possible. On a on affronté on a un requin, c'était cool. Il est en but. Je sais pas ce qu'il a fait, mais en but. C'est dans ton souvenir de, de Nucust. Voilà, je prends fort. Allez, vite, on va bois. Trouve Knuckles, bah c'est bon on l'a trouvé, hein, c'est juste euh, pour lui parler c'est encore un peu de pas un pas Hop pas y y va Sonic. un pas un pas un en fait pas grave pas grave pas faisant des trucs bizarres un voilà. pas <rire> au chemin un Il est là, au chemin ah je crois que c'est lui hein C'est lui, lui Non hein. bizarre. Non c'est pour des ça. On mmh. ressemble... Ah mmh. oh, putain on va en chercher pendant une heure. Non pas toi Ah il est quelque part... Euh... En tout cas il est dans une grotte. Une grotte mais je suis pas lui. Donc là on va déjà arrêter une petit temps, enfin s'il arrive à trouver le chemin. Hein. Je sais pas ce qu'on fait là. Bah voilà, c'était comme ça en fait il fallait aller par dans les trucs bizarres. Mais bon. Sonic, regarde ça Je crois pas que ces anciennes machines fonctionnaient avant. Tu sais ce qui a changé Ça ressemble à l'île précédente. Mais disons qu'il s'agit d'une sorte de d'intervention divine. Si je trouve la combinaison, ça devrait m'ouvrir la voie vers ce titan volant. Sonic, attends Il manque encore une Chaos Emerald, non Cette chose va te briser en deux. Le dernier titan avait la dernière Emerald. C'est probablement le cas ici aussi. Mais d'abord, je dois résoudre ce puzzle. Ouais... Des pierres semble correspondre à celle des porcs. Ben alors, du coup, j'aurais posé une question quand euh, c'était d'Atonia. Je sais comment ah, <rire> Ils sont marrants, euh, ces gars, mais bon, je veux bien, mais moi je suis d'Atonia. Je fais comment Bah, tu fais quoi Alors, comment ça marche Ah, oh, c'est une grue oh, C'est Moi, je pensais que Sonic pouvait courir dessus. Du coup, ça change la musique. Ah, ouais voilà, j'ai réussi. Ah. Ah, faut être bien au milieu, je pense. Oh, c'est chiant. Ah, voilà. Ça fait pas automatiquement, aussi. Allez, ça va, après j'ai des problèmes de vision aussi C'est <rire> quelle couleur là, je vois pas trop la couleur C'est celui-là On oh, voit pas trop bien bon. Ça on a des bonnes musiques en arrière plan ça marche pas. C'est chiant C'est intéressant comme puzzle. Moi, je pensais, tu vois, c'est raté Suni qui montait dessus, il courait et en courant et il le faisait avancer. Mais non. Yeah. Ça a été mieux comme ça, tu vois. Ah, cette musique-là, elle est gentille. Un gros boulet. On n'est pas obligé de le voir trois fois. Et là, heureusement, Nicolas n'est plus là. <rire> pas ça passe à travers. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, parce qu'il a plus donné un check à Sonic. Bah, un fois-ci, il a dû plus donner un check. Ah ouais, peut-être. Bah, s'il est là, regarde. T'as réussi. Beau travail. Est-ce que tu en doutais Prêt à accomplir l'impossible. On a vu c'est parti! Essaye de suivre! Oh, et c'est à moi de dire ça! <rire> bah oui, parce que Naka c'est plus en que lui. Bah, on s'est téléporté, tiens! Trop bien, Sonic, qui connais la. On peut monter sur la grosse boule? Non, je pense pas, mais. Hop là! On peut monter, mais ça sert à rien! Bon, les trucs, ça sert à rien. On va chercher le River le... Et on arrive. Enfoiré. Oh, il y a déjà enfoiré. Il y a déjà enfoiré. Je suis tombé. Parce que euh, là, je suis obligé de monter là. Allez, Sonic, s'il te plaît, monte. La caméra aussi. On c'est rapide. Ah, mais une caisse il peut se téléporter donc c'est pour ça qu'il dit essaye de suivre. Bon, t'as vu, il y avait le machin derrière. Mmh. Oui, mmh. il oui. mmh. mmh. Ferme ça! Mmh. Papa, ferme ça! t'avais pas lui faire un tour, après. Ah, bon, on va aller chercher le WiiWare, il faut monter tout, tout, tout un retour tour, là-bas. Ah, je me rappelle plus s'il si faut utiliser... En... Ah, je crois pas, les, les boutons de droite et gauche. Ah, je me rappelle plus, mais je crois pas. C'est à quoi il faut pour faire un tour, là, ça Ah, ah, Pourquoi j'appelle là où je meurs Parce que je ne vais hein. Alors, pas faire sont plus beaux. Donc faut monter tout en haut. Et si on meurt, il faudra revenir ici. Ouais. Ah, il faut attendre 4 passes. C'est le monstre qui nous a atta attaqué. Oh non, faudra courir. Oh l'enfer. Oh, il va tomber. Ah, il faudra courir jusqu'à pour atteindre sa tête. Il va nous tirer dessus. Enfin, de... Il faut faire des boosts, sinon ça va pas Moi je fais des boosts. On peut sauter. Ok ça va. Ah c'est Nick qui avance tout seul quand il fait ça. Ouais, il avance tout seul. On peut sauter, ça va. Je vais garder mes... 5, 5, 5, 400 anneaux comme ça. On a 400 anneaux pour le vaincre. Comme ça, on a du temps. Le temps ne vise plus. Wow T'es chaud. en temps, comme il pleut fort là derrière. Mais je t'en prie, celui mec. Ça va être bon là. Ok, t'es prêt pour le combat Ah. Oh, la musique Ah bah ouais mais je peux pas esquiver les boutons sont cassés Oh mais ta mère Je peux rien faire Faut attendre qu'il s'arrête ça, oh non on est obligé Bah, obligé Bah allez Je Bah je crois bon, Oh non on peut pas continuer On est obligé de contrer ses coups je crois je peux pas donner des couleurs comme ça pas, Et ça marche plus okay. super mais comment on fait là je peux pas changer un bouton sérieusement euh... Sonic tu peux rien faire Moi, Si je me rapproche assez, oh merde! Non, parce que si je me fais choper dedans, en fait, c'est mieux que ça. Tu me rapprocher de oh, ta bon. bah, terre? Il faut se rapprocher de lui, mais. Bah, sauf... Tu dois toucher un peu pour Le... oh, non? Ah voulais... non, ouais, Il était obligé de faire les deux, sauf qu'ils sont pétés. Je peux pas faire un cercle pour frapper, ça sert à rien. Attaquer au fond, mais... mais sérieusement pourquoi Ah ouais, mais même si je répare un seul, ça sert à rien. On est obligé d'acheter une manette, c'est chier. Je regarde si on peut pas le frapper autrement. Je crois, en plus, on est carrément bloqué là. Ah non, il a pas d'autre phase, hein. c'est la même. mourir. On peut pas faire sur les côtés Non, mais c'est si. pas possible. Si on est bloqué, on fait comment Il n'y a aucun, aucun truc... C'est juste pour changer la caméra. On peut pas changer les touches. Oh c'est saoulant votre truc. En plus on peut pas quitter le jeu là. Sonic, tu veux pas attaquer Hein non ah, on est obligé de faire ça Parce que ça marche pas Là ah, il va vous faire enculer quoi. tu parles d'un combat on peut même pas attaquer Non mais c'est bon C'est rien du tout mais... bon, On va se mettre prochainement On n'a rien à l'idée pas ah, sons. Ouais, attends, Bah ouais mais c'est... Non mais en fait ils il mettent pas d'options Pour qu'on oui. rachète une manette en fait. Ouais mais ils sont pas cons Attends je vais quitter le... Ah mais non mais si c'est pas sous toutes les manettes tous les jeux Tous les consoles On peut, pas se regarder, on peut mettre ce qu'on veut comme... Non mais Nintendo ils ont pas voulu qu'on on peut pas esquiver autrement. Hein. Merde, là, à côté. Là. Pourquoi Sonia, tu veux pas faire une autre attaque Tu casses les couilles. Hein. On peut l'attaquer comme vous voulez non, on peut rien faire. Est-ce que tu es obligé de euh, faire des esquives pour l'attaquer Super. Oui, mais mais c'est la seule console qu'on peut pas changer les trucs comme si tu vas dans le menu principal T'as rien Pourquoi Là en fait j'ai envie de faire un truc c'est que en fait, pendant le combat en fait on échange les deux boutons là Et on les met là, là bah, si Le boost on peut le faire, plus si faire, on, peut. faire. Bah, on peut pas bah, On a plus de boost mais on peut euh, bah, Allez c'est qu -ce bah, ça. ça que je voulais que tu fasses en fait non on peut pas Trop sucre faut... En plus on peut même pas se regarder Je suis obligé d'attendre qu'on meure Pour voir si on peut pas Changer les touches dans le, la console Dans son si coin la manette on peut rien faire non plus Bah non même On est obligé de faire shooter le temps Si en plus bon, ben, on va voir hein on Donc on va s'arrêter là pour Sonic Frontiers à La prochaine fois on va bien bah, la prochaine fois on arrachera un travail de une manette, on est obligé. Donc euh. Mm -hmm. Merci à toi regarder cette vidéo de troubo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis